Je suis Aurore, coach en orthographe. Ah bonjour, je suis Jean-Jacques, élève d'Aurore. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé Jean-Jacques Ah, ça, alors c'est la semaine dernière, je me suis baladé. J'ai vu une fille à cheval sur la rambarde de son balcon. Bon, manifestement, elle allait sauter. Hein. Alors, vous me connaissez, hein, moi j'ai vu ça. Ni une ni deux, j'ai foncé euh, direct vers elle. Et vous l'avez sauvée Non, bah non, comment vous voulez que je la sauve Non, non, elle a sauté, elle est morte. Ah oui. Non, non, par contre, euh, c'est en la filmant, là, en filmant la chute, je me suis fait une contracture de, voilà. du pouce là. Ça fait super mal, hein, vraiment. Au final, ça servait à rien parce que l'image est complètement fou. Hein, euh, ah ah si si, l'image est complètement floue, j'ai revu 2 trois fois non, non, on ne dit pas au final Final c'est un nom ou un adjectif On dit finalement, ça suffit, c'est l'adverbe mmh. Finalement, je n'ai pas pu filmer ce que je voulais Enfin bref, c'est moche voilà. Finalement l'image est complètement floue euh... voilà. Je peux rien en tirer, euh, je peux même pas le mettre sur Youtube hein. Ça euh... c'est dommage hein. Ah bah c'est dommage, ouais, c'est dommage Parce hein. que j'étais là au bon moment, au bon endroit, ça arrive qu'une fois dans, dans la vie hein. le, le... Ouais, le coup de chance C'était le coup de chance C'était le coup de chance. Vous voyez là, oui. hop, paf, là elle tombe là rien, c'est complètement fou. Bah, c'est ce que je vous dis, j'ai dû bouger, là, c'est la contracture, ça. Oh, ça, c'est oh, ballot. Hein. Hein